La première chose qu'il faut comprendre, c'est que généralement si on gagne la course en défense, si on arrive à stopper la course en défense, on a gagné le match. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. En, en Régional 4, on va être autour d'un ratio passe course autour de 80-20 à peu près. En, en élite française, on est autour de 40-60. 40%, -60, 40 de course pour 60% de passe. Si on inclut la RPO comme étant un jeu de course, euh, ce qui est mon cas, personnellement, pour moi, la RPO, c'est un jeu de course. Euh, parce que tout indique une course, excepté le fait qu'il y ait des tracés de receveurs. Mais à ce que je sache, on ne lit pas course-passe avec, euh, avec les receveurs, on lit course-passe avec la ligne. Donc du coup, à mon sens, euh, RPO, c'est de la course. Donc du coup, si on considère la RPO comme étant de la course en élite, on a un ratio de 60-40 euh, sur, euh, grosso modo, toutes les équipes. Euh, en tout cas, de la poule sud. Euh, Puisque c'est dans la poule sud que je suis. Et ça s'explique simplement, ça s'explique que du coup, euh, on a des QB qui ont un meilleur niveau. En élite, qui vont être, euh, qui, qui vont être souvent des cubains Américains et du coup pour qui c'est plus simple de lancer le ballon, ce qui est pas le cas quand on est en régional D4. Ça s'explique parce qu'en fait la, la, la course c'est beaucoup plus simple, hein. un end-off c'est beaucoup plus simple qu'une passe. Euh, les mécaniques pour le cuber c'est moins compliqué. Du coup c'est normal qu'on passe plus de temps à jouer de la course, surtout qu'on a souvent des joueurs qui sont physiquement dominants dans, dans les équipes, euh, dominants sur le jeu de course, un hein, des gros full, un gros fullback et puis vous ça fait le café en D4 quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait sachant ça, la cover 1 avec un front 4 c'est pas déconnant quoi, parce que euh... Que ça soit en D1 ou en, ou en D4, c'est pas déconnant parce que finalement, euh, la cover 1 c'est très bien pour défendre la passe. Beaucoup de jeux de passe, et en tout cas beaucoup de jeux de passe assez simples. Et euh, le front 4 ça reste quelque chose de flexible, qui s'adapte à tous les effectifs. Donc euh, pff, voilà, ça fait sens et du coup ça serait logique euh, dans, dans, si vous êtes une équipe qui joue à un niveau, euh, à un niveau régional, voire D3 pourquoi pas des deux, d'avoir de, de, votre base defense autour de, de front 4 cover 1. Et euh, du coup, j'aimerais commencer par défaire quelques mythes. Euh, et le premier, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en régional, c'est le fait d'avoir un front pour la course extérieure, un front pour la course intérieure, euh, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et sa fille a parlé l'autre fois du, euh, du jet front, là, ce, que, ce qui est dessiné à l'écran. Et en fait, euh, le jet front, c'est un front de quatrième, voire de, fin de, de troisième et très longue, ou de quatrième. Et c'est un super front pour mettre de la pression et blitzer. Euh, on peut faire beaucoup de loops avec ça, des, des loops entre le hand et le tackle. On peut, euh, on peut faire des cross-dogs avec euh, Mike et Will qui, qui cross-dog dans le hay gap. Euh, on peut faire énormément de choses, c'est très fun comme truc. Mais voilà, c'est passing down, quoi. on ne peut pas jouer ça sur un jeu de course. Et euh, le fait qu'on puisse pas jouer ça sur un jeu de course nous, nous, nous, nous montre en fait simplement que, que le meilleur moyen de défendre la course avec un front 4, c'est de, de jouer un front 4 normal et que, que mettre des joueurs à l'extérieur de la boîte ne, ne va rien apporter à, à ça en fait. Euh, du coup autant rester simple et, euh, et ne, ne pas modifier le schéma de jeu pour, pour, pour régler vos problèmes. Le truc avec le jet front c'est que si vous jouez ça contre la course, ça c'est important à, à comprendre, faut pas le faire, hein, mais c'est juste pour donner un exemple, le fait d'avoir votre D&D aligné en jet, donc en, en technique 9, sans donc euh, ça, ça va faire que vous allez créer un espace supplémentaire, en fait. Là, le, le, les deux lignes rouges qui sont là, jouer Jet, Franca Jet pour défendre la course extérieure, ça va créer... En fait, vous créez un espace supplémentaire. Parce que vous créez de l'espace, parce que votre dienne du coup, n'aura pas le temps d'aller jusqu'au... Euh, n'aura pas le temps d'aller jusqu'au tacle, et en fait, si votre gap, il fait plus de la largeur d'un joueur, bah, en fait, vous avez créé un nouveau gap. Donc l'alignement de votre dienne va créer un nouveau gap, donc ça... Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, Je voulais parler de ça pour introduire le fait qu'on a tendance souvent à, à confondre les choses. Et euh, du coup, euh, un front est fait pour attaquer ou défendre quelque chose. Euh, donc attaquer une, euh, attaquer avec un pass rush ou attaquer un, un style de jeu de course. Euh, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et si vous voulez jouer un front 4, le meilleur moyen de jouer un front 4, ça reste de jouer un, un front over ou un front under. Donc avec euh, une tech 5, une tech 3, une tech 1 et une tech 5 qui est un grand classique mais ça fonctionne et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour défendre la course extérieure avec un front Maintenant du coup ce qu'il faut comprendre c'est euh, cover 1, cover 3, donc jouer single eye, et quels sont les problèmes parce qu'en fait ça va créer des problèmes donc généralement quand une équipe qui est blitz centrique qui va blitzer beaucoup elle va jouer cover 1, cover 3 ça va apporter des problèmes et ça apporte notamment des problèmes de run-fit et, et aussi des problèmes de match-up. Parce qu'en fait, euh, le, le, le vrai problème de la, de la cover 1, cover 3, donc de jouer single-eye, c'est qu'on est un contre un partout. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, ensuite, c'est qu'on a un problème de leverage sur les tight set, Donc tout ce qui va être formation stack, ça va être problématique pour nous. Euh, et ensuite, du coup, ça demande le dernier gros, et le très très gros défaut de cover 1, cover 3, c'est que si vous voulez le jouer correctement, ça demande un niveau d'athlétisme euh, quand même assez important pour vos joueurs et c'est de loin pas ce qu'il y a de plus simple euh, d'un point de vue athlétique. Par contre, le, les points positifs, c'est que c'est techniquement simple, c'est-à-dire que les techniques que vous allez enseigner sont simples, okay elles sont très répétitives parce qu'on va pouvoir vivre dedans. Euh, on a un front qui est extrêmement indépendant, c'est-à-dire que vu que Vu que, la couverture, vu que la couverture est pas dépendante du front, comme on pourrait avoir en jouant 2A, et vous savez c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ma chaîne, on en parle souvent, ce qui va se passer c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le front. On peut placer la tech 3 du côté qu'on veut, on peut placer du coup ses linebackers comme on veut on peut te cheater la course comme on veut, on se fait plaisir en fait, avec le front, et du coup c'est ce qui fait qu'on peut se faire plaisir avec les blitz aussi. L'autre avantage c'est qu'on a un post player, on va être très fort au milieu du terrain, on a un free safety, est là pour nettoyer toutes les, les, les, les passes profondes au milieu du terrain, ça c'est vraiment important. Ensuite on a un défenseur par gap, qui est l'autre gros point fort de jouer cover 1, cover 3, et ça revient du, du fait qu'on soit 1, 1v1 tout le temps, et surtout en fait il n'y a quasiment pas d'ajustement, c'est-à-dire qu'on peut vivre dans sa cover 1 du début à la fin, il n'y a quasiment pas d'ajustement et, et ça, c'est très très confortable. Et c'est ce qui fait, encore une fois, que c'est simple, que si vous décidez de jouer core, front 4, single eye, donc cover 1 ou cover 3, en termes d'ajustement, vous êtes proche de zéro, quoi. Euh, ce qui fait que... Enfin, euh, quand je dis proche de zéro, il faudra quand même toujours vous ajuster aux formations qui sortent en face de vous. Mais ça reste quand même très très simple comparé à si on joue too high. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt